Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons voir comment identifier les différents types de terminaux. Alors, il est extrêmement important d'identifier les différents types de terminaux auxquels vous avez affaire parce que je vous ai expliqué dans des séquences précédentes que l'objectif, c'est de faire des applications universelles. C'est à dire que vous avez un code qui va différer à certains endroits en fonction du type de terminal que vous avez pour mapper sur la réactivité attendue pour ce type de terminal. Et par conséquent, cette application dite universelle, il va falloir pour les programmer. Pour ça, c'est important de détecter le type de terminal que vous avez. Alors l'information, bien évidemment, elle est connue du système. Et du coup, vous allez pouvoir interroger le système. Et en particulier, vous avez une entité qui s'appelle UI Device, entre autres, qui connaît toutes ces informations, la nom du terminal, type du terminal, version du terminal, modèle, orientation courante, niveau de batterie, état de la batterie, etc. On ne va pas tout voir aujourd'hui, on en verra un peu plus tard. Mais ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est s'intéresser sur comment interroger UI Device pour connaître le terminal sur lequel on s'exécute. En fait, on a deux amis, il n'y a pas que UI device, on va être obligé d'interroger l'écran. Pourquoi Parce que, euh, en fait, on a deux types de terminaux qui deviennent difficiles de différencier. Le premier, c'est les iPhones quelque chose plus, 6 plus, 6S plus, 7 plus. Parce qu'en fait, ces téléphones sont vus comme des téléphones, mais ils ont des comportements de grands terminaux. Et puis le dernier euh, qu'il va falloir déterminer de façon un peu particulière, c'est un des derniers arrivés. C'est l'iPad Pro parce que vous avez deux iPad Pro, vous avez l'iPad Air, l'iPad Pro et l'iPad Pro 12,7 pouces. Et en fait, il y a deux tailles et c'est deux tailles d'écran différentes. Donc du coup, vous pouvez avoir envie de le gérer de manière spécifique. Regardons donc dans un premier temps UI device. Et encore une fois, ce n'est qu'un aperçu. On reviendra sur cette Classe. La première chose qu'il faut faire, c'est récupérer une référence. Donc, c'est currentDevice en objectif C et c'est un attribut qui s'appelle current en lecture seulement en Swift. Alors, faites attention parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça s'appelait currentDevice également en Swift et c'était un, une méthode. Là maintenant, c'est un attribut en lecture seulement, semble-t-il. Enfin, quand j'ai fait les derniers essais de compilation de mes exemples, eh bien, le compilateur a râlé en disant que ça avait été changé. Vous avez ensuite un certain nombre d'attributs, et en particulier celui qui nous intéresse, c'est User Interface Ion, qui va définir le type de terminal. Et puis vous pouvez récupérer l'orientation du terminal, il y a l'attribut orientation. Alors vous avez Unknown, on ne sait pas. Vous avez Portrait, c'est comme ça le bouton vers le bas. Euh, portrait Upside Down, c'est comme ça le bouton vers le haut. Vous avez Landscape Left ou Landscape Right. Et vous avez Face Up et face down, voilà. Et puis vous pouvez également récupérer l'état de la batterie, euh, on y reviendra. Alors user interface Helium, il peut valoir ces valeurs là en objectif C ou ces valeurs là en Swift. Ce sont exactement les mêmes valeurs. Et vous noterez que euh, progressivement et eh bien se sont ajoutés deux types de terminaux un peu particuliers qui sont la télé au cas où vous exécutez votre application sur un TVOS ou CarPlay au cas où vous êtes lié votre application euh, sur une interface de type CarPlay. Alors CarPlay c'est quelque chose qui permet en fait de déporter votre interface sur un écran dans une voiture. Et en fait, c'est un standard qui est supporté par Apple et qui est également supporté par un certain nombre de constructeurs, ça démarre lentement, mais qui permet du coup en fait de reporter votre écran de votre téléphone connecté par exemple, alors soit via J'imagine du Bluetooth soit via un, un câble USB euh, directement sur l'écran du véhicule et de bénéficier de l'écran. Donc c'est un écran externe. Et là il y a un mode visiblement particulier. Je, on ne parlera absolument pas de CarPlay. C'est aussi comme Metal, comme d'autres choses qu'on a vu dans d'autres séquences, une API à part entière. Mais manifestement vous pouvez détecter que vous êtes dans CarPlay de cette manière là. Et puis sinon ben, vous le voyez, hein, bon, une specify dans ce doute, phone et Pad. La classe UI Screen, euh, ben vous pouvez récupérer l'écran principal via Main Screen ou Main, qui s'appelait jusqu'à pas tellement longtemps Main Screen. Et puis vous avez également euh, une autre méthode, euh, je pense que c'est une méthode aussi, qui vous ramène un tableau euh, qui s'appelle Screens. Euh, en particulier, vous pouvez avoir dans certains cas plusieurs écrans, euh, au cas où par exemple vous auriez euh, une connexion sur un écran externe. Euh, de votre téléphone. Je n'ai jamais expérimenté ce truc là, je l'ai lu, je vous le signale, là clairement euh, RTFM hein, sur ce truc là. Bref, l'intérêt c'est que vous allez pouvoir récupérer euh, la dimension via cet écran. Alors il faut juste vous voici attention, c'est que dans CarPlay, je pense que les dimensions ne seront pas forcément au standard de celles que vous avez sur un écran d'iPhone. Probablement que si vous voulez faire des applications qui vont sur CarPlay, eh bien, il va falloir faire un peu plus attention parce que ça va dépendre de comment ça s'affiche sur l'écran qui est fourni par le véhicule. Vous avez les attributs, vous pouvez récupérer l'information comme la taille et la densité de l'écran. Donc c'est Bounds en point ou Scale qui est un CG float. Et puis vous pouvez avoir les informations sur la luminosité via l'attribut Brightness. Et puis vous pouvez également jouer sur la diminution automatique de luminosité. Bon ça c'est juste pour information. Et on en arrive à l'essentiel. Je vais vous montrer la séquence de code type. Je vous la fais en Swift. Vous pourrez facilement la déduire en objective C qui vous permet de détecter le terminal. Donc on va faire les choses propres. Euh, ici donc euh, je suis dans un UI UIViewController. J'ai tout mis dans le UIViewController. Et puis j'ai euh, un label sur lequel j'afficherai euh, le résultat du travail. J'ai décidé que je déclarais un type terminal type qui contient toute une série de valeurs et moi j'explose les iPhone et les iPads en iPhone 35, 40, 47, 55 en fonction des différentes diagonales d'écran et puis iPad et iPad Pro et puis je garde TV et CarPlay ça ne mange pas de pain et puis j'ai une variable qui me donne le type de terminal et au départ elle n'est pas initiative. et puis là ici dans le ViewDidLoad et eh bien je vais faire des tests donc ici, j'interroge Device et je regarde si c'est un phone. Si c'est un phone et que la hauteur de l'écran est inférieure à 568, ça veut dire que eh bien, je suis sur un iPhone 3,5 pouces. Si c'est égal à 568, je suis sur un iPhone 4 pouces. Si c'est égal à 667, je suis sur un iPhone 4,7 pouces. Donc 6, 6, 16, 7. Si un... la hauteur est de 736 points... Je suis sur un iPhone 5,5 pouces donc 6 plus, 6S plus, 7 plus. Si c'est 1024, euh, si pardon, si c'est un pad et que c'est 1024, je suis sur un iPad ou iPad mini. Je n'ai pas besoin de les différencier parce que c'est la même taille de l'écran. Et puis si euh, ma hauteur est de 1366 eh bien je suis sur un iPad Pro. Et puis après pour le reste, je rends la valeur telle que si c'est un TV ou un CarPlay Voilà. et puis j'affiche que j'ai détecté quelque chose et quand euh, j'exécute mon application sur un iPhone 5C eh bien il me dit que c'est un iPhone 40, oui c'est un iPhone dont la diagonale d'écran est de 4 pouces, tout va bien. Voilà en guise de conclusion c'est extrêmement facile de détecter le terminal, euh, il faut récupérer une référence, il faut consulter le type et les caractéristiques de l'écran. Vous ne pouvez pas ne pas le faire. Donc, vous êtes prêt pour le faire programmatiquement et vous êtes du coup prêt pour faire programmatiquement les applications universelles qui vont pouvoir s'adapter en fonction de la surface de l'écran si besoin est. On verra dans une séquence ultérieure comment gérer l'orientation. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.